Bonjour, j'ai fait un petit break cet été et on reprend la route. Comme vous le savez, je fais une série de vidéos pour vous accompagner à vous débarrasser de la timidité et construire de plus en plus de confiance en vous. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant parce que ça va vous donner une vision du chemin pour atteindre la confiance en soi, des étapes par lesquelles il faut passer. Pour bien comprendre le concept, je vais prendre un exemple concret, très simple. Apprendre à conduire une voiture. Je me souviens d'un petit garçon. Il avait, euh, à l'époque dont je parle, il avait peut-être 2-3 ans à peine. Pour apprivoiser ce petit enfant, chaque fois que j'arrivais chez mes amis, je le prenais avec moi jusqu'à ma voiture, je le mettais à la place du conducteur et je le laissais un peu euh, chipoter euh, au volant, aux essuie-glaces, je le laissais même allumer le moteur de la voiture parce que ce n'était pas une clé, c'est un simple bouton de pression. Et donc ce, ce petit enfant qui s'appelle Ismaël était vraiment fasciné par le fait d'avoir vraiment l'impression de conduire la, la voiture des grands. À ce stade, cet enfant de 3 ou 4 ans a vraiment l'impression de conduire la voiture. Il n'est pas du tout conscient de, des compétences qu'il va devoir acquérir pour véritablement conduire une voiture d'adulte. Cet enfant se situe au premier stade de l'apprentissage, qu'on va définir comme inconsciemment incompétent. Donc inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que vous n'avez même pas idée des aptitudes que vous allez devoir développer pour réaliser la tâche. Alors imaginez Ismaël quelques années plus tard. Les parents sont en train de papoter autour d'un barbecue et Ismaël voit la porte de la voiture ouverte se glisse dans la voiture et se dit, hey, hey, je vais conduire la voiture des adultes. Ismaël a maintenant euh, donc 10 ans, euh, il a un peu plus de discernement, donc, il s'assied sur le, le siège du conducteur, il a vu ses parents, euh, lorsque ses parents conduisent, il a vu qu'il y a quelque chose qui se passait au niveau des pieds, donc euh, il regarde au sol et il voit qu'il y a trois pédales et, et, et pas une, il euh, y a un levier de vitesse et puis de toute façon euh, ses pieds n'arrivent même pas au pédal. Il devrait se mettre debout euh, pour euh, accéder au pédal. Et puis de toute façon il se rend compte aussi qu'il n'a pas la clé et qu'il ne suffisait pas seulement d'appuyer sur le bouton pour, allumer la, euh, pour euh, faire démarrer le véhicule, mais il faut aussi la clé. Et donc Ismaël, à 10 ans, a gagné en discernement. Et atteint en fait le deuxième stade de l'apprentissage où on se retrouve consciemment incompétent. Ismaël est maintenant consciemment incompétent, c'est-à-dire qu'il qu a pris conscience qu'il va devoir développer certaines qualités, certaines aptitudes s'il veut parvenir à vraiment conduire le véhicule des parents. Alors ce deuxième stade consciemment incompétent, vous vous rendez bien compte qu'il est très frustrant, hein on a conscience de nos lacunes, mais cette prise de conscience est vraiment nécessaire justement pour nous donner un coup de pied aux fesses et nous donner envie de développer de nouvelles capacités. Donc Ismaël, du haut de ses 10 ans, va peut-être se dire « Waouh J'ai hâte de grandir et de pouvoir vraiment conduire cette voiture. » Ismaël a maintenant 16 ans. Ce n'est pas encore vraiment l'âge officiel pour conduire une voiture, mais son papa, Antonio, voit bien que depuis qu'il est tout petit, il a cette fascination pour la voiture, et un dimanche, il le prend par l'épaule et lui dit, « Mon fils, je vais t'apprendre à conduire la voiture. » Alors Ismaël, vous vous en doutez, est à la fois super excité et super content, il a peur aussi, parce que on l'a dit, il est à un stade conscient de son incompétence, donc il se dit, « oula, là, qu'est-ce qu'on qu qu va m'apprendre ici ?» Alors pour ceux qui ont déjà fait cette expérience d'apprendre à conduire une voiture, vous savez très bien comment ça se passe. Donc au début, ça demande une, une fameuse coordination, donc il faut vraiment penser à tout, euh, arriver à lâcher tout doucement la pédale d'embrayage tout en appuyant sur la pédale d'accélérateur et en défaisant le frein à main etc... Enfin, vous voyez l'histoire. Et donc euh, au début, la voiture caote, elle cale et puis euh, au bout de quelques essais, ben, comme la plupart des gens Ismaël parvient du haut de ses 16 ans à, à faire euh, démarrer la voiture, à la faire avancer, à tourner euh, et à freiner euh, tant bien que mal. Donc Ismaël a développé cette compétence, il, il conduit il conduit la voiture mais à ce stade ça lui demande une énergie, euh, des ressources et une mobilisation incroyable. Donc il ne faut surtout pas le déconcentrer il doit penser à tout coordonner, il fait encore parfois des ratés, parce qu'il euh, est complètement mobilisé à euh, intégrer toute cette coordination que demande la, la conduite d'un véhicule. Ismaël est arrivé au troisième stade de l'apprentissage, il est maintenant consciemment compétent. Consciemment compétent. Voilà, on fait encore un bond dans le temps, et Ismaël a maintenant 32 ans. Il a même eu un petit bébé qui est à l'arrière de son véhicule et il conduit la voiture sur l'autoroute avec sa femme à ses côtés qui lui parle. Le bébé qui fait un petit peu de chahut. Ismaël conduit sans réfléchir, euh, tranquillement. Il y a un peu de trafic et lorsque la voiture devant lui euh, freine euh, un peu brusquement, ben, il freine lui aussi, il adapte sa conduite euh, sans trop réfléchir en fait. Parce qu'il est arrivé au quatrième stade de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il est devenu inconsciemment compétent. Sa compétence a glissé à un niveau inconscient. C'est-à-dire que Ismaël ne doit plus réfléchir pour conduire, il ne doit plus réfléchir à sa coordination. Elle est complètement intégrée, elle est devenue complètement naturelle. À ce stade, on pourrait dire qu'Ismaël conduit comme il respire. J'aime bien cette expression, faire quelque chose comme on respire, parce qu'elle indique bien que la compétence est passée d'un niveau conscient à un niveau inconscient. Parce que respirer, c'est typiquement une action qui est gérée au niveau inconscient, c'est une action automatique, auquel on ne doit pas réfléchir en fait. Et un vrai apprentissage, un apprentissage totalement intégré, eh bien, en général, il va glisser à un niveau inconscient. Et il nous demandera moins de ressources, moins d'énergie, beaucoup moins de concentration que dans la première phase de l'apprentissage. Pour l'apprentissage de la confiance en soi, eh bien, on va passer exactement par les mêmes quatre étapes. Tout le monde, c'est normal, c'est humain, on passe tous par ces étapes. Pour vous expliquer ça concrètement, je vais prendre mon cas personnel, en fait. Je vais vous expliquer comment moi-même, je suis passé par ces quatre étapes en, en cheminant vers la confiance en moi. Lorsque j'avais, on va dire, 15-16 ans, J'étais inconsciemment incompétent en matière d'aisance sociale. Alors, vous allez dire, euh, comment est-ce que je peux me permettre de dire ça, que j'étais inconsciemment incompétent, parce que par définition, si c'est inconscient, ben, comment est-ce que je peux le savoir Eh bien, euh, figurez-vous que c'est en regardant des photos euh, de l'époque où j'avais 15-16 ans, où euh, ça m'a fait un drôle d'effet, d'ailleurs, après coup, j'ai regardé des photos euh, de famille où j'étais rouge, pivoine, rouge tomate, euh, visiblement euh, très intimidé par la situation. Et en voyant la photo, je me suis... ça m'a ramené à mon souvenir aussi, euh, et à la sensation que j'avais refoulée, en fait, quelque part, que, effectivement, j'étais pas du tout à l'aise dans ces séances de, de photographie familiale. Et, et donc, euh, je peux affirmer qu'à 15-16 ans, j'étais inconsciemment incompétent en matière d'aisance sociale. C'est-à-dire que j'avais un comportement très timide, très intimidé, pas du tout à l'aise euh, visiblement, mais j'en avais pas conscience. Ça je peux vous le dire parce qu'à 15-16 ans, l'idée de la timidité ne m'avait pas encore effleuré. C'est plutôt vers l'âge de 18 ans euh, où euh, je suis passé à un, à un autre stade. Alors à 18 ans, globalement je me sens euh, déjà nettement plus confiant qu'à qu 15 ans, mais à 18 ans, je vais vivre de grosses crises de timidité. Des crises quasi traumatisantes. Quand je vous dis des crises de timidité, c'est des situations d'interaction avec d'autres personnes où je me suis retrouvé pratiquement tremblant, paralysé, quasiment au bord de la syncope parfois, tellement j'étais assailli par une timidité, par une, une intimidation très très forte. Et ces crises de timidité, elles vont être un peu traumatisantes pour moi, mais en même temps, elles vont me réveiller à ma conscience. Alors c'est clair qu'après ces crises d'intimidation, je deviens, euh, je passe au deuxième stade de l'apprentissage, c'est-à-dire je deviens très conscient de ma timidité. Cette prise de conscience, j'en ai parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos précédentes, donc cette prise de conscience, elle est vraiment nécessaire, elle, elle, a, elle a un avantage parce que c'est un, un peu un, un coup de pied au derrière. Cette prise de conscience, elle vous... Par son inconfort, euh, elle vous donne envie de, de changer quelque chose. Alors, je fais à nouveau un petit bond dans le temps, j'ai maintenant 30 ans, et dans le domaine professionnel, je construis ma confiance. Et je vais donner mes premières conférences. Alors, ma vraie première conférence, je l'ai donnée à Montréal, en fait, et quelques temps auparavant, j'avais écrit un dossier que j'avais mis sur Internet, et qui avait eu un, un certain succès. Et une association canadienne m'avait invité, m'avait payé un, un billet d'avion pour aller donner cette conférence d'une cinquantaine de minutes à Montréal. Si vous m'aviez filmé dans ma chambre d'hôtel les 24 heures avant cette conférence, vous auriez vu un fou. J'avais une chambre avec une suite en fait, hein, une chambre avec euh, pratiquement une, une salle de réunion intégrée dans mon habitation. Il y avait des miroirs partout et pendant 24 heures, je me suis mis à tourner dans cette pièce, euh, en étant euh, complètement perdu dans mon théâtre mental, et chaque fois que je croisais mon visage dans, dans le miroir, je voyais euh, un homme de plus en plus blême, j'étais terrorisé. Et heureusement, j'ai eu la bonne idée, avant de donner la conférence, j'ai eu la bonne idée d'aller courir 20 minutes, et c'est vrai que le physique, ça, ça j'en reparlerai, mais l'activité physique, ça peut aider à vous, vous sortir d'un état mental euh, euh, hyper stressé. Mais euh, n'empêche, j'ai entamé cette conférence euh, dans un état euh, complètement terrorisé. D'ailleurs, j'ai trébuché sur le fil en arrivant sur l'estrade. Enfin, je vous dis pas c'était. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Euh, c'était plutôt une, une expérience de, de réussite. Donc, je suis, je suis content de l'avoir fait. C'est des, des événements qui ont permis de construire ma confiance. Parce que c'est dans l'action qu'on qu peut construire sa, sa confiance. À l'époque, quand je donnais des conférences, celle-là ou d'autres aussi à mon travail, j'avais besoin vraiment de tout ficeler à l'avance. Je ne pouvais pas laisser place à l'improvisation. J'avais pas assez confiance que pour me dire que j'allais partir en roue libre sur mon expertise ou laisser place à quelconque improvisation. Donc tout mon texte était écrit. J'avais des diapositives PowerPoint visuelles que j'avais bien soignées en espérant surtout que les gens regardent les diapositives et pas moi pour ne pas attirer l'attention sur mon, mon trouble. À cette époque où je donne mes premières conférences, je suis clairement à la phase 3 du processus d'apprentissage. Donc je suis consciemment compétent. Rappelez-vous tout à l'heure, consciemment compétent, c'est-à-dire que je me lance, je pose des actions, je développe ma confiance, mais ça me coûte une énergie considérable. Hein Donc avant et après cette conférence à Montréal, j'étais vraiment vidé, hein, émotionnellement, Énergiquement, physiquement, mentalement, complètement vidé comme si j'avais couru deux marathons. Les années qui ont suivi, j'ai donné pas mal de formations et c'est vrai que, étant plutôt timide au départ, le fait de m'exposer en tant que formateur, c'était pas forcément confortable, mais avec le temps, la peur diminue. Ça, c'est sûr que l'habitude diminue la peur et. J'ai eu l'occasion de donner non pas des dizaines de formations, mais des centaines de formations, d'accueillir en fait des, des milliers de personnes dans mes formations. Et c'est sûr qu'avec le temps, avec l'expérience, la peur diminue énormément, et vous êtes beaucoup plus à l'aise. Et donc, j'ai pu arriver au stade, à ce quatrième stade de l'apprentissage, où j'ai pu me sentir euh, finalement inconsciemment compétent, donc inconsciemment compétent, c'est-à-dire qu'il n'était plus nécessaire pour moi de mobiliser autant d'énergie avant de démarrer une formation. C'était devenu tout à fait euh, naturel. J'avais plus besoin de m'évader aux toilettes pendant 10 minutes euh, à respirer, respirer et penser aux premiers mots que je vais dire aux participants. Non, donc avec le temps, j'étais beaucoup plus décontracté, je pouvais accueillir les gens euh, tranquillement en me disant qu'après tout, euh, il y avait 150 autres formations qui avaient précédé et qui s'étaient finalement très bien passées. Alors j'ai parlé de moi, maintenant on va parler de vous. Où est-ce que vous vous situez sur ce parcours d'apprentissage, dans les quatre étapes vers la confiance en soi A mon avis, vous n'êtes ni au stade 1, ni au stade 4, sinon vous ne seriez pas ici. Donc si vous étiez au stade 1, vous n'auriez pas encore pris conscience de cette problématique de confiance en soi ou de timidité, et vous ne seriez pas ici à, à regarder ma vidéo. Si vous étiez au stade 4, ça voudrait dire que pour vous, tout roule et il n'y aurait pas trop de raison non plus de m'écouter. Donc si vous êtes ici, c'est que probablement vous êtes soit au stade 2, soit au stade 3. Si vous êtes au stade 2, c'est-à-dire que vous êtes consciemment incompétent, vous êtes un peu comme moi à mes 18 ans, vous avez pris conscience de votre timidité, mais vous ne savez pas trop comment la solutionner. Donc vous êtes focus sur le problème, vous savez qu'il y a un problème, mais vous n'avez pas encore mis vraiment un pied vers la solution. Donc, un, pas une situation très facile, un peu le nez dans votre caca, vous êtes face à cette timidité et vous ne savez pas vraiment par quel bout la prendre. Alors ce que je vous invite à faire si vous êtes dans cette situation, c'est deux choses. D'une part, de profiter de cet état de, de prise de conscience pour vraiment... Euh, bien réfléchir à la, la nature de votre timidité. J'ai fait plusieurs vidéos en ce sens, hein, pour vous aider à comprendre par exemple l'origine de votre timidité, d'où vient exactement votre euh, timidité, dans quelle situation vous êtes plus ou moins timide, euh, est-ce que c'est plutôt dans le registre amoureux, dans le registre euh, à l'école, euh, au travail, euh, en famille, etc. Donc, une série de vidéos pour vous aider à, à réfléchir sur euh, la morphologie, je dirais, de votre euh, timidité. Ça, c'est vraiment important parce que mieux vous arrivez à dessiner le monstre, mieux vous saurez par quel bout euh, l'attaquer. Donc, profitez de cette phase de prise de conscience pour bien réfléchir à votre timidité. Mais ne réfléchissez pas non plus trop longtemps parce qu'il n'y a rien de pire pour le timide que d'être perdu dans son théâtre mental. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir poser des actions. Et c'est seulement le fait de poser des actions, des petites actions, puis des moyennes actions, qui va vous aider vraiment à prendre confiance en vous. Si vous êtes au stade 3, consciemment, compétent, c'est que vous vous êtes lancé. Donc vous osez tester des choses, vous essayez de construire votre confiance, vous vous exposez aux autres, et c'est pas facile, hein. on l'a vu tout à l'heure, hein. le stade 3, ça demande beaucoup de d'énergie, ça demande de se, se faire un petit peu violence, euh, ça coûte beaucoup d'énergie. Tout n'est pas fluide, tout n'est pas parfait, mais c'est normal. C'est vraiment ce que je veux faire passer euh, à travers cette vidéo, c'est que euh, c'est normal. Vous avez ce stade 2 où vous prenez conscience que il y a un problème, il y a quelque chose à traiter. Et puis vous avez ce stade 3 où vous essayez les choses, mais euh, c'est pas facile. Vous, vous galérez. Et surtout, Encouragez-vous, ne vous dépréciez pas dans cette phase-là. C'est normal de galérer. Il faut... Si vous vous dites que tout de suite, vous allez atteindre le stade 4, que tout de suite, en étant parti d'un état euh, plutôt timide, vous allez devenir euh, naturellement confiant, ben, vous vous trompez, les gars. Il y a d'abord la phase 3, qui est une phase où on essaye, on galère, on n'est pas parfait, et c'est normal. Alors moi, je vais vous donner quand même quelques outils, je vais vous accompagner dans les vidéos qui vont suivre pour bien vivre cette phase 3 hein, donc je vais vous aider par exemple à, à bien doser le, le niveau d'apprentissage donc euh, vous exposer c'est bien mais on peut y aller aussi petit à petit, il hein, ne faut pas, pas trop se faire violence non plus également bien se parler en fait, euh, arrêter de s'autodéprécier. donc euh, sur quoi mettre le focus pour euh, se sentir motivé à continuer parce que surtout Continuez. Vraiment, continuez. Parce que, vous savez, des milliers de gens sont timides, des millions de gens sont timides. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné Eh bien, euh, on abandonne et on accepte une petite vie. On accepte de passer sa vie euh, par procuration, devant la télévision. On accepte de n'avoir pour relation sociale que euh, sa famille ou son salut d'amis euh, rassurant. On accepte des quelques hobbies, mais pas les activités dont on rêve véritablement. Donc, on renonce à ses rêves. 95% des gens, juste avant de mourir, disent que, en fait, ils sont déçus et, et regrettent leur vie. Et la première chose que ces gens mentionnent, c'est le fait de ne pas avoir osé, de ne pas avoir osé vivre leur vie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors moi. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai envie que vous soyez du côté des 5%. Hein. J'ai envie que vous osiez. La timidité, elle vous dit quelque chose. Hein. La timidité, tant que vous êtes timide, c'est qu'il y a quelque chose qui grince, et c'est très bien. Euh, là où ça devient vraiment dangereux, c'est quand vous avez capitulé, vous rentrez dans votre zone de confort et vous n'avez plus vraiment euh, ces accès de timidité, mais c'est parce que vous vous êtes rangé. Et c'est ça que je veux éviter, parce que moi, je vous invite à écouter votre timidité et écouter ce qu'elle vous dit. Elle vous dit, sortez de vous-même. Et moi, je vous dis la même chose, sortez de vous-même. Allez arracher votre bonheur. Si ça vous intéresse, je ne fais pas que des randonnées virtuelles. J'organise aussi des randonnées dans le monde réel. Je viens de créer un site qui s'appelle le soleil en hiver.com. Je vous invite à aller voir le soleil en hiver.com. C'est un concept un peu particulier, les offres de lancement sont vraiment intéressantes. Un concept un peu particulier entre des vacances, un voyage au soleil en Andalousie, hors sentier battu, c'est vraiment une région magnifique, et du développement personnel, avec de la formation et toute une série d'outils que je vous donne lors de ce voyage qui dure 5 ou 6 jours. Et donc C'est l'occasion d'avoir un échange un peu plus individualisé. Les groupes sont pas trop grands, moi je limite les groupes à 4, 5, 6 personnes maximum. Si ça vous intéresse, ben, je vous accueillerai avec plaisir. Autrement, abonnez-vous si vous désirez recevoir les prochains conseils sur euh, comment développer sa confiance en soi. Et je vous dis à très bientôt